Bonjour, je m'appelle Francine Burlet, j'ai 53 ans, j'habite à Aix-en-Provence et je suis ce qu'on pourrait qualifier de slasheuse, c'est-à-dire que je, je pratique plusieurs activités professionnelles simultanément. La première, c'est enseignante en économie, la deuxième, c'est journaliste pour le Dauphiné libéré et la troisième, c'est coach et en tout cas coach en devenir parce que je commence juste cette activité. Dans l'accompagnement de Mission Passion, euh, comment vous dire, j'ai plus que trouvé un accompagnement, j'ai trouvé un, un groupe d'entraide et un, un moteur. Donc euh, non seulement euh, Lingen et son équipe m'ont permis d'évoluer sur mon projet mais ensuite m'ont donné à la fois euh, la force d'y croire, la méthode pour l'obtenir et, et l'écoute pour euh, surmonter mes peurs et mes doutes. Donc franchement ça a été au-delà de mes expectatives. Euh, quand on commence dans un métier quel qu'il soit, on a toujours l'impression de ne pas être légitime. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là dans un premier temps. Je ne suis pas dans l'équipe depuis très longtemps, mais déjà cet aspect-là a été euh, très intéressant à travailler avec divers coachs, euh, mais aussi bien avec euh, l'aspect psychologique que l'aspect plus business. Donc euh, Mathéo, Elisa... Euh, euh, euh, Gotha et j'en passe et puis ça a été ensuite intéressant de travailler la stratégie et l'accompagnement euh, pas à pas puisque j'ai tout de suite eu une, une, une, une prestatrice et donc que j'ai été confrontée au, au métier plus rapidement que je ne l'avais escompté. Ensuite, il y a une difficulté majeure, c'est effectivement la recherche de clients. Dans cette étape intermédiaire qui finalement euh, euh, m'a au départ paru très insurmontable, j'ai trouvé un appui et, et des méthodes mais euh, euh, absolument au top. Je, je, ça m'a porté et ça me donne envie de le faire alors qu'au départ j'étais vraiment réfractaire. Alors le, le, le premier résultat tangible c'est bien sûr d'avoir euh, une cliente hein, ou euh, donc un, un, un, un prestataire, je ne sais pas comment on dit un patient, non on dit un coaché, voilà. Donc d'avoir eu un coaché c'est le premier résultat tangible. Mais ce n'était pas vraiment le plus important. Le plus important c'est que j'ai pu me, me redéfinir en tant que personne, redéfinir mon projet professionnel euh, et trouver en fait un terreau euh, beaucoup plus fertile que je ne le pensais en moi, grâce à Mission Passion. Donc j'ai l'impression d'avoir ouvert énormément de portes pour moi, pour, pour mon avenir et donc pour mes proches, et d'avoir euh, un champ, un horizon beaucoup plus large. Et ça franchement ça n'a pas de prix. Ben déjà, oui, par principe, je dirais qu'un coach doit être coaché. Hein. Je pense que c'est euh, essentiel pour éviter toute mauvaise interprétation, débordement. Euh, mais se faire coacher dans le cadre de Mission Passion, évidemment, c'est encore plus efficace. Parce qu'il y a les deux aspects, à la fois l'aspect stratégique et, et entrepreneurial avec des étapes très ponctuelles et très précises à réaliser. Et par ailleurs, il y a une écoute et une empathie que je n'ai trouvée ailleurs nulle part, puisque j'ai quand même cherché une méthode d'accompagnement pendant de nombreuses années, de nombreux mois. Et j'ai choisi Mission Passion justement parce que j'ai senti au départ, et je l'ai vécu ensuite, qu'il y avait une écoute et une empathie, une bienveillance, une... Une, euh, un focus sur euh, le bonheur d'être et le plaisir d'être avant même l'argent. Et ça franchement pour moi c'était primordial et donc j'encourage tout le monde à, à, à le faire. <rire>